Il bah, y a une partie théorique du coup ici, euh, où on va avoir euh, plein, de, plein de sujets par rapport à l'animation, euh, l'éducation populaire, etc. Euh, et une partie euh, sur terrain, euh, dans des structures, euh, en tant qu'animateur du coup, donc vraiment euh, au cœur de l'action, si on peut dire ça comme ça. Euh, avec les enfants, vraiment, pour apprendre sur le, sur le terrain, le métier d'animateur. des discriminations, de des besoins de l'enfant, euh, euh, des types d'activités, enfin vraiment ce qui était au cœur de bah, du, du métier d'animateur. Euh, comment, comment mettre en place une activité euh, On a fait différents différentes activités dans le sens euh, on a eu des, des moments sur euh, sur d'autres centres pour euh, par exemple, voir des activités sportives, euh, voir euh, euh, des activités comme euh, faire des cabanes, euh, faire des grands jeux, etc. Bah, le fait qu'on euh, va plus loin que le BAFA, c'est vraiment beaucoup plus poussé, on apprend beaucoup de choses. Enfin, je sais que j'avais déjà les bases du fait du BAFA. Et il euh, et y a beaucoup de choses qu'on qu voit ici que j'avais jamais vues et ça me... Bah c'est cool parce que du coup j'emmagasine des connaissances pour pouvoir les ressortir sur le terrain et, euh, et c'est cool. Euh, bah déjà je sais beaucoup mieux euh, mettre en place une animation. <rire> Tout ce qui est préparation du projet d'animation, euh, qu'est-ce qu'il faut préparer, euh, les fiches, euh, etc. Euh, je vais pouvoir voir ouais, vraiment comment euh, faire en sorte que euh, bah, les enfants puissent s'amuser au mieux euh, cet été. Surtout euh, vu les, les conditions euh, actuelles on va dire. Et, euh, et ouais, faire en sorte qu'ils bah, s'éclatent et que moi aussi, et que tout se passe bien cet été.